Je m'appelle Eric Charel, je suis Chief Information Officer au Learning Plate Institute, qui était anciennement connu sous le nom de CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire. Je coordonne en fait toutes les, les créations numériques de cet institut un peu particulier, et où on expérimente en fait des plateformes pour transformer l'éducation. Euh, en se fondant sur euh, les valeurs d'interdisciplinarité, euh, collaboration plutôt que compétition entre les étudiants et euh, apprentissage par la recherche à tous les niveaux, y compris euh, en licence et même euh, tout au long de la vie. Je suis présent aux assises du CIR parce que je pense que la mutualisation entre collègues du numérique universitaire est euh, vraiment essentielle. On, on a tous des, des problématiques qui sont euh, similaires. Euh, on a tous euh, besoin de partager nos expériences et moi je suis par exemple quelqu'un qui apprend beaucoup plus en discutant avec les autres qu'en réfléchissant tout seul devant une feuille blanche. C'est ma cinquième participation aux assises je pense et ça a toujours été un vrai plaisir d'échanger avec les collègues en général dans un cadre très très agréable. Les conférences sont, sont riches mais encore plus c'est discuter avec les uns et les autres, échanger, voir ce qui se passe dans d'autres milieux, d'autres lieux qui, qui nous apportent le plus. Je tiens à exprimer ma reconnaissance et même mon admiration pour les organisateurs. C'est un boulot quand même assez exceptionnel d'organiser ces événements avec des centaines de personnes, avec une logistique qui est assez complexe. et, et bah, Ça se passe toujours bien et c'est très agréable. Donc merci et bravo.